Salut les trogueurs, salut les trogueuses, Alors là on est sur le drop de Ninja, ça se passe sur Android, donc 360 iPhone mais c'est gratuit sur Android Ouais, euh, si vous êtes sur iOS il faudra vous acquitter de 80 centimes, c'est toujours bon de le rappeler Donc le principe est assez simple, il faut couper des fruits avec son doigt euh, qui est censé être euh, un sabre euh, et donc euh, comme ça tu mets du score et tu peux euh, faire de, avoir des alignements pour avoir des points bonus euh, C'est ça, il y a aussi des coups critiques qui te rapportent 10 points mais qui sont complètement aléatoires hein, donc, euh vous croyez fort pour que vous avez fait un coup de critique ce n'est que du hasard. Donc le jeu se compose de trois modes de jeu. Euh, puisque, euh, vous avez le mode arcade, donc vous devez, euh, celui que vous avez vu tout à l'heure, vous devez tenir le plus longtemps euh, sans laisser tomber trois fruits ou euh, vous prendre une bombe. Très bien. Il euh, y a celui-là, là, là c'est le mode arcade. Donc là vous avez 60 secondes avec <rire> avec tout plein, avec tout plein de <rire> avec tout plein de bonus pour.. Euh... Pour faire un score, il y a aussi un, des bonus qui vous sont accordés à la fin en fonction de ce que vous avez fait. Que vous avez fait. Okay. Et vous avez aussi le mode zen, donc ça, me, ça dure 90 secondes et vous pouvez pas mourir, il n'y a plus de bombes, il n'y a pas de. de la merde Et il n'y a pas de bonus non plus. Heureusement. Euh, donc ces bonus, il y a le freeze, là c'est celui-là, ça, ça ralentit le temps. Il y a aussi le frenzy, ça, ça plein, tout plein de fruits. Et il y a celui-là qui est le score 2 Et en général, vous faites les gros scores, les fois où vous arrivez à avoir les 3 même <rire> Mais je peux te dire que ça y va l'histoire. Ah ok. Et euh, par rapport à, par exemple euh, au graphisme, qu'est-ce euh, qu que t'en penses Moi je trouve ça plutôt sympa. Euh, en plus ça demande pas vraiment de puissance puisque à peu près n'importe quel téléphone peut le faire tourner très correctement. Même un iPhone donc c'est pour dire. <rire> <rire> Et euh, donc oui bah c'est sympa hein. ça, je pense que ça mérite son succès. C'est dommage que OpenFaint ça marche jamais. Quoi. Bah moi ça marchait sur le mien, tu dois, tu dois avoir un téléphone de merde ou alors un réseau de merde. Ouais, plutôt le réseau de merde je dirais parce qu'on peut acheter quand, ses quand oranges. que quand t'es en wifi ça marche mieux. Bah pourtant moi je suis presque tout le temps wifi. Ce n'est pas le sujet. <rire> ok. <rire> ouais, donc, c'est graphiquement parlant, c'est assez agréable. Mais il y, y en a un autre aussi qui est un peu dans le même genre hein, que Frog Ninja. Il ouais, y a Pizza Ninja aussi. Euh, ah, et... Pizza Ni... Non, mais il y en avait un Andro... Andro Fruit ou un truc comme ça. De toute ça, façon, il hein. y en a plein qui ont surfait sur la vague. Hein, c'est comme tout ouais, ce ouais, genre euh, de jeu à je succès. Hein. Mais souvent imité, jamais égalé, comme on dit. Et globalement, euh, ton avis euh, sur le jeu, c'est quoi bah, C'est un jeu très bon. Euh, c'est un jeu très bon. Euh... Okay. Okay. <rire> sur ce, on vous dit, on euh, vous dit salut. salut.